Ouais, Tu vas voir, le truc, c'est qu'ils sont hyper, hyper nombreux à faire la même erreur. Je vais te dire de quoi il s'agit, mais c'est vraiment quelque chose que je retrouve très régulièrement. Et là, j'ai reçu un mot qui, que j'ai envie de décortiquer pour te l'expliquer, parce que peut-être que tu fais aussi cette erreur sans le savoir, et c'est bien dommage. Euh, la bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser. La tendance. Alors, je vais m'arrêter dans un moment, puis euh, je lirai un mot que j'ai reçu, que je trouve vraiment euh, instructif et qui reflète vraiment ce dont je te parle, tu vois, quand je te parle euh, de, de cette erreur. Et ouais, on, on, on l'a fait, on est vraiment nombreux à la faire sans s'en rendre compte. Et du coup, euh, on pense que le problème vient des autres, tu vois et, ou des autres, ou euh, du, du, de la machine, de l'appareil, je ne sais pas si ça t'a déjà fait aussi pour des, tu vois, des, du, du matériel, je veux dire. Je, te, je te prends un exemple, euh, nous on rigolait avec ça plus jeune, avec les skis, parce qu'il euh, fallait euh, avoir toujours le dernier modèle tu vois, de ski, sinon euh, on était moins performant. Jusqu'au jour où euh, j'ai vu un, un gars, un ami, qui étaient super doués en ski, qui passait partout dans les bosses, tout ça, avec des vieux skis de merde, tu vois, des trucs vraiment, euh, des rogatons, des machins, que qu'on euh, n'aurait jamais pensé qu'on pouvait skier avec ça, et ils nous, ils nous pulvérisaient tous, tu vois, avec ça. Attends, je vais m'arrêter comme ça, je vais pouvoir te lire le document que je veux te lire. Et tout ça pour dire que, ouais, euh, c'est peut-être pas, on, on cherche peut-être pas, tu vois, au bon endroit. Attends, là, ce qu'il y a en face de moi, tu vois, souvent, c'est qu'il y a des chamois là-bas. Pour l'instant, ils ne sont pas là. C'est pas grave. On va attendre un peu, peut-être qu'ils vont se pointer. Hein. Alors, voilà, je te lis maintenant le mot dont je veux te parler parce que c'est rapport à, à un programme qui s'appelle « Amaxophobie ». Je vais utiliser un pseudo pour la personne qui m'a écrit euh, cet email elle se reconnaîtra peut-être si elle euh, voit la vidéo. Elle me dit « Bonjour Eric ». Merci pour toutes ces informations. Donc, c'est parce qu'elle reçoit mes emails. Et elle me dit pour apprécier ta méthode, même pas peur, donc elle parle de là du programme Amaxophobie, il faudrait, donc elle dit pour apprécier ta méthode, même pas peur, il faudrait déjà pouvoir entrer sur l'autoroute ou bien dans les transports en commun sans appréhension. Le travail devrait pouvoir se faire en amont. Donc, aucune satisfaction à ce jour. Amitié. Donc, euh, voilà, ça ne sert pas à grand-chose là. Hein, que, enfin, je ne vais pas te le faire lire, mais euh, on va l'appeler Pamela. Et ce qui est intéressant, et pourquoi je veux t'en parler là, parce qu'il y a plusieurs choses euh, que je trouve euh, importantes dans ce mot. Donc, j'ai fait une petite recherche pour voir de qui il s'agissait déjà euh, et, et de quel programme il s'agissait. C'est pour ça que là, je parle du je sais maintenant, il parle, elle parle donc du programme Amaxophobie, programme pour apprendre comment faire pour se débarrasser de blocages, de peurs, euh, de crises, d'angoisse au volant, de peur d'avoir peur même. Hein. Anticipation. On utilise la, la méthode Tipeee à chaud. Enfin bon, le but de ce mot, ce n'est pas de te faire l'article sur la méthode, c'est plutôt de reprendre ça pour te dire, tiens, peut-être, est-ce que toi tu fais aussi cette erreur-là dans ton quotidien Parce que là, quand elle me dit, euh, donc, c'est un programme qu'elle a acquis au mois d'octobre 2020 et là, on est au mois de mars 2021. Je te crie donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait cinq mois, tu vois. Et, et elle dit « Pour apprécier ta méthode, euh, il faudrait déjà pouvoir entrer sur l'autoroute ou bien aller dans les transports en commun sans appréhension. Okay. » A euh, priori, donc, il y a un problème, il manque quelque chose quoi. Euh, par contre, j'ai fait une recherche et j'ai trouvé euh, aucun échange, aucune communication, tu vois, avec cette personne. Et c'est bien dommage, parce que, comme je le dis, je le répète encore et encore et encore et encore, dans les programmes que j'enseigne, les Smart Class, c'est toujours le même principe, en fait, c'est qu'il y a un contenu qui est là avec un minimum de théorie, parce que la théorie... On sait que ça ne sert à rien pour résoudre un problème lié à une peur. Parce que si ça servait à quelque chose, ben on le saurait, ça serait déjà réglé. En général, la personne n'aurait pas eu besoin de me contacter parce qu'il y a bien assez de choses pour aller nourrir la tronche sans avoir besoin euh, d'aller chercher plus loin. Donc, OK, dit « ça marche pas Alors, -ce ». Alors, qu'est-ce qu'on fait Et les smart classes sont construites de cette manière, justement, pour avoir peu de théorie, mais avoir des méthodes, des choses à faire à appliquer pour pouvoir se tester. Et à côté de ça, en plus de ça, il y a, je suis là. Il y a mon assistance, mon suivi. C'est-à-dire il suffit de me mettre un mot pour me dire, ben voilà, il y a un problème. Donc là, par exemple, il n'y a pas de question dans ce mot. Hein. Bon, je lui ai répondu entre-temps. Hein. Mais l'ai reçu ce matin. Hein. Euh, J'en parle là parce que c'est frais et je me dis, ça peut servir à d'autres. Hein. C'est pas du tout euh, pour... Euh, pour gueuler ou pour se plaindre, pas du tout ça, hein, l'idée, vraiment, loin de moi, l'idée. C'est vraiment pour dire, tiens, ok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait changer, parce que je suis sûr qu'elle n'est pas la seule à faire comme ça, malheureusement, elle n'est pas la seule. Beaucoup de personnes euh, vont avoir acquis un programme, que ce soit un de mes programmes, ou des programmes d'ailleurs, hein, peu importe, mais où, on, où en fait, on a le truc, qu'après, on a des raisons qui font que on va pas faire ceci ou cela, mais du coup, au lieu d'aller s'adresser à la personne qui pourrait nous aider, en l'occurrence, la, la personne à qui on a acheté le programme. Alors, ce n'est peut-être pas toujours le cas. Hein, mais là, en l'occurrence, pour moi, c'est sûr et certain. Il y a systématiquement euh, le suivi, l'assistance. Il suffit de me mettre un mot. En général, je réponds dans la journée, des fois deux, trois jours. mais Ou, ou de me relancer, même si je n'avais pas euh, répondu. Mais il y a quelqu'un derrière. Ce n'est pas juste un programme statique. Mais ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on ne le fait pas, mais parce qu'il y a autre chose derrière. Il y a autre chose. C'est que une des raisons qu'il y a à ça, c'est qu'on s'en s'en rendre compte, on a peur de ne pas y arriver au résultat qui est annoncé par le programme. Et comme on a peur de ne pas y arriver, on n'a pas non plus trop envie d'aller creuser, parce que si en l'occurrence, pour cette personne-là, Pamela, hein, elle, si elle applique ce programme, et peut-être qu'elle se dit ça dans sa tête, je ne sais pas, hein, je n'ai pas encore eu la réponse suite à l'échange que j'ai envoyé, mais je l'ai déjà vu d'autres fois, c'est que peut-être qu'elle se dit, attends, et si j'applique et que je n'ai pas le résultat, alors que d'autres ont le résultat, je vais me sentir encore plus nul, encore plus déprimé, déprécié, ça va baisser mon estime de moi. Euh, c'est possible, peut-être qu'elle se dit ça, peut-être pas, je ne sais pas. Euh, des fois, on ne prend pas le temps, ou on n'ose pas demander, ou on ne sait pas quoi demander, ou on a peur de se sentir bête. Mais le problème, c'est que tant qu'on fonctionne comme ça, on ne veut pas arriver à avancer, hein, ce n'est pas possible. Euh, parce que là, en l'occurrence, quand elle dit, dans la, pour apprécier ta méthode, alors en plus, oui, ce que j'ai regardé, c'est qu'avec mes programmes, j'ai un moyen de voir euh, ce qui a été écouté ou pas. Donc ça s'appelle le, le, de pouvoir suivre la progression de l'élève. Et là, en l'occurrence, j'ai regardé, il y a six parties dans le programme, il n'y a que trois parties qui ont été ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a la moitié du programme qui n'a pas été écoutée, en gros. Donc, euh, pour que la personne dise « pour apprécier ta méthode, il faudrait déjà pouvoir entrer sur l'autoroute ou bien aller dans les transports en commun sans appréhension. Il faudrait aussi aller jusqu'au bout, j'ai envie de dire, d'abord, d'aller jusqu'au bout de l'écoute de la méthode, de tester des choses, puisque dans le programme, je le dis bien, je dis là, tu mets sur pause, et tu regardes, et tu essayes, et tu appliques. Une fois que c'est fait, on recommence, tu peux mettre en avant, et tac, tac, tac, et on avance. Euh, mais pour ça, il faut déjà aller jusqu'au bout du truc. Si on n'a pas été jusqu'au bout du truc, comment on pourrait dire, non, ça ne correspond pas, ça ne répond pas à tous mes besoins, à ce dont j'ai besoin, non, non. Ça, c'est pas... Euh, selon moi, ce n'est pas correct, mais quand je dis que ce n'est pas correct pour soi-même, pour la personne qui se forme. La personne qui se forme et qui fait ça est en train de se tirer une balle dans le pied. Ou d'essayer d'y croire. Là, en l'occurrence, dans le programme, comme il est structuré, les trois, les trois modules principaux, et en fait, j'ai volontairement créé comme ça le programme, parce que je sais très bien que les gens qui ont des peurs au volant ne peuvent pas systématiquement faire des séances de régulation au volant, et même, je dirais même, très rarement au début du moins. Après, petit à petit, elles apprennent comment le faire tout en roulant, mais au début, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que dans le chapitre 3, j'explique comment faire pour aller se reconnecter à une difficulté passée où on a été exposé, où on est en crise, pour pouvoir faire de la régulation à ce moment-là. Dans ce cas-là, si cette personne, elle fait ça, elle va pouvoir se tester, et elle sera pas obligée, justement, comme je le dis là, d'entrer, d'aller sur l'autoroute, d'aller directement sur le truc le plus dur pour elle, pour se tester. Il y a d'autres étapes avant, on fractionne le truc. Parce que si on veut aller directement sur la difficulté la plus dure, ce qui se passe, c'est qu'on est en résistance totale, c'est la panique totale. Et si on est en résistance totale, la régulation ne peut pas se faire, ça n'est pas possible. C'est pour ça que ça, je l'explique bien dans le programme. Et j'explique bien aussi que je suis là on peut me faire coucou pour dire « voilà Eric, j'arrive pas, j'ai trop peur, euh, je ne sais pas comment m'y prendre, c'est pas clair ». Parce que des fois, même si les explications sont OK, quand on stresse là-dedans, on perd nos moyens, on mélange un peu tout, c'est complètement OK, il n'y a pas de souci avec ça. Donc Pareil après pour les transports en commun, il y a des étapes avant de se retrouver dans les transports en commun si le fait d'être dans les transports en commun est un blocage total. Donc après, quand elle dit dans le mot « le travail devrait pouvoir se faire en amont bah, », c'est exactement ce qu'on fait dans le module 3 de ce programme, quand on parle de reconnexion. Donc après, quand elle dit « donc aucune satisfaction à ce jour, amitié », là, ça serait un petit peu comme de me dire, et, et je dis bien, hein, c'est pas un reproche que je lui fais à elle directement, mais c'est plutôt une mise en garde pour te prévenir, vous prévenir, te prévenir à toi si ça t'arrive avec mes programmes, avec d'autres programmes. C'est un mode de fonctionnement, tu vois. On a très souvent tendance à pas aller contacter la personne concernée pour solutionner nos problèmes. Alors, bon, en général, c'est quand même nous en premier lieu, mais quand on, est, on peut se faire aider, euh, on ne va pas aller vraiment systématiquement demander. Et je pense, moi, qu'il y a une des raisons à toi de me dire, tu pourras me le dire dans les commentaires, pourquoi pas, sous la vidéo, si tu veux, mais est-ce que ça ne serait pas parce que Justement, on a cette peur d'être pris en défaut, tu vois, et de de se dire, attends, si ça fonctionne pour les autres et ça ne fonctionne pas pour moi, du coup, euh, je suis nul. Peut-être, hein. Peut Peut-être. Peut-être que c'est ça. Alors, est-ce que je voulais te rajouter quelque chose à te dire ici Tu vois, par exemple... Parce que toutes les personnes qui ont, je le vois, moi, si je parle que de la massophobie, hein, des programmes, j'en ai euh, peut-être plus de 25 différents qui adressent des difficultés différentes. Mais peu importe. Mais si je prends juste l'exemple de la maxophobie, les perliers au volant, la voilà, conduite, toutes les personnes qui ont ce programme et qui conversent avec moi, qui me demandent, qui me posent des questions en cours de route, ont des résultats, toutes, sans exception. Il n'y a pas d'exception. Par contre... Dans les personnes qui euh, ne me contactent pas, j'ai aucune idée d'abord de ce qu'elles font. Est-ce qu'elles ont les résultats ou pas Je ne sais pas si elles ne m'ont pas contacté. Je pense qu'il y a une partie des personnes qui ont régulé, qui se sont débrouillées par elles-mêmes, et il y a une partie des personnes qui ont commencé, qui l'ont laissé de côté. Et là, si je prends un exemple, j'avais noté deux, trois noms des personnes, des prénoms qui me reviennent. Tout dernièrement, on en a encore parlé il y a Yolène. Yolène qui ne pouvait pas. Euh euh, conduire, ni sur autoroute, ni, euh, je, de mémoire, c'était la nuit quand il y avait la pluie, qui m'a envoyé un mot il y a quelques jours, d'ailleurs je l'avais relayé par email euh, qui disait « Eric, c'est fou, ça fait deux mois, euh, je conduis dans toutes les conditions, ça va tout bien, c'est nickel, c'est génial. » Mais pendant un moment, je me souviens bien qu'Yolaine, on échangé euh, pas tous les jours, mais presque, pendant quelques jours d'affilée, elle a profité de mon assistance, euh, de suivi, de me poser des questions sur ses doutes, ses peurs, tout ça. Et elle a avancé petit à petit, petit à petit, petit à petit, et elle arrive au résultat. C'est la même chose pour Sabrina. Sabrina, vous avez vu des vidéos sur ma chaîne euh, YouTube euh, où, elle, euh, où elle se filme carrément pour euh, en parler. Euh, Gilles, Gilles qui... Euh, euh Pouvait, voulait passer son permis de transport en commun et qu'il ne pouvait pas conduire même une voiture. C'est dingue. Et un jour, il m'a envoyé un mot en disant « Eric, j'ai passé et j'ai réussi mon permis de transport en commun ». Et toutes ces personnes en commun, il y en a bien d'autres, hein, qu'on a communiqué régulièrement, ils m'ont posé des questions tout en ayant le programme. Il y a à avoir le programme et il y a les questions en cours de route. Et là, chaque personne est différente, mais il ne pas hésiter à... Euh, venir se pointer, poser des questions et, et comme je dis aussi régulièrement, il n'y a pas de questions bêtes. il n'y a pas de question bête. Euh, là on est vraiment dans un endroit et c'est le but vraiment de ce que je fais, de ce que j'enseigne, c'est vraiment d'aller aider. Ce n'est pas moi qui fais le boulot. Par contre je suis un outil, moi je suis le râteau, la pelle, la pioche euh, qu'on va pouvoir utiliser pour aller biner, préparer le terrain, euh, faire ce qu'il faut pour pouvoir se retrouver libéré. Donc voilà ce que je voulais partager ici dans cette vidéo parce que je me suis dit et merci à Pamela pour son mot, hein, merci parce que euh, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation et je suis bien content si ça peut éclaircir les trucs et donner un coup de main. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais remettre un lien qui va vers le programme Amaxophobie. Il y a une offre en ce moment sur ce programme. Euh, alors, ça va dépendre à quel moment vous ou tu vois cette vidéo, mais tu peux regarder sous la vidéo, il y aura un lien, tu cliques dessus, il y a une présentation, ça t'explique tout le truc. Donc déjà, même si tu ne prends pas le programme, ça va te donner plus d'explications sur de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Il y a même une garantie derrière, j'appelle ça une garantie ESR, c'est une garantie « Essai sans risque euh, » histoire de séduire, je dirais, ou de rassurer euh, les, les plus sceptiques. Mais ce qui va faire la différence, comme je dis bien, c'est même pas le programme. Le programme, c'est une chose, c'est ce que la personne va en faire. C'est les questions qu'elle va poser. Et c'est le fait de se dire, OK, je lâche pas l'affaire, j'ai ce programme, il y a des gens qui ont eu des résultats, pourquoi pas moi, je vois pas encore la solution mais je vais y aller petit à petit, Eric il l'a dit, je peux l'appeler, enfin je peux l'appeler, je peux. Je fonctionne comme ça, c'est que vous me faites un email ou un message audio de manière à ce que je puisse répondre bah, quand je suis disponible et que vous, vous puissiez l'écouter aussi quand ça va pour vous, quand vous êtes disponible, et l'écouter, le réécouter, le réécouter, le réécouter. Bref, j'arrête l'article, ça se trouve dans le, le lien qui est en bas pour ceux qui ne l'auraient pas encore et qui euh, seraient curieux d'aller tester l'affaire aussi. A bientôt les amis sur la route. Ciao.